Écoutez-moi les Marvel Stampiens, j'espère que vous avez bien cette vidéo Vous allez voir mon incroyable deck rang infini. Le rang infini, c'est comme le rang légende sur Hearthstone, c'est tout simplement le rang le plus haut sur le jeu, c'est le rang 100. Euh, J'ai atteint le rang 100 avec le deck que je vais vous proposer, qui est un deck pool 2, pool 3, vous allez voir, je vous donnerai la version pool 2, mais on peut évidemment l'améliorer en pool 3, mais c'est pas un deck, on va dire, full pool 3. Il y a très peu de cartes en pool 3, et quand je l'ai joué, il n'y avait qu'une seule carte, tout simplement, en pool 3. Alors, pourquoi je suis, je suis 70 et pas 100 tout simplement parce que il euh, y a eu un reset il euh, y a quelques heures de ça ou quelques jours en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Euh, c'était le 8, tout simplement, il y avait un reset de cote. Euh, et en gros, on a perdu 30 par rapport à notre socle inférieur. Donc euh, ceux qui étaient 100 et plus, euh, leur socle inférieur, c'était 100, c'était le rang infini, donc euh, 100 moins 70. Donc là, je vais faire les premières games finalement dans la nouvelle méta, enfin dans la nouvelle méta. Oui, nouvelle méta parce qu'il y a eu le guerrier du Wakanda en nouvelle carte. Euh, enfin, nouvelle carte en tout cas, une carte qu'on peut récupérer évidemment dans le pass. Euh, le pass, c'est où C'est dans le season pass. Voilà, je, je pense que je vais la prendre, mais je suis pas encore sûr. Bref, qui est plutôt intéressant. Euh, double la puissance de cette carte avec Odin, ça fait des choses, mais c'est pas le propos de cette vidéo. Donc, euh, le deck euh, qui m'a permis de passer, en... franchement, euh, en fait, j'avais 5000 de crédit. Je vous raconte un peu l'histoire. 5000 de crédit, j'ai été pool 2, et là, c'est vrai que la méta pool 2, ben voilà, elle commençait à pas à me gaver, euh, mais voilà, je commençais à bien la connaître, et d'ailleurs, c'est la même chose pour pool 1. quand vous êtes trop, il y a eu une, un, un commentaire, il y a pas si longtemps que ça, sur une de mes vidéos, où quelqu'un me dit, bah j'ai 2000 ou 3000 crédits je suis pool 1, je fais quoi Mais passe poule 2, mec, ne reste pas pool 1. ne restez pas pool 1, vous allez vous écœurer du jeu, c'est comme... Jouer à Hearthstone, mais qu'avec le set fondamental. Ça n'a évidemment pas de sens parce que il faut essayer de jouer avec un maximum de cartes. Et C'est comme ça qu'on prend du plaisir. Surtout que dans ce jeu, toutes les cartes ont la même valeur en termes de puissance. Même si on peut peut-être aller extirper, si je peux dire, 4 5 cartes qui peuvent être au-dessus. Mais en fait, chaque carte qu'on va récupérer dans notre niveau de collection, on peut créer un deck avec. Parce qu'elle va être euh, une carte clé d'un archétype, etc. Donc ça, c'est juste trop bien. Et vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir tout le pool 2 ou tout le pool 3. Pour s'amuser, même une ou deux cartes de pool 2, vous allez pouvoir améliorer vos decks pool 1 et petit à petit vous prenez du plaisir. Donc vraiment, ne restez pas dans les poules, restez-y que pour maîtriser bien la méta. Et voilà, si à un moment pool 2, vous avez l'impression que tout ce que fait vos adversaires, vous le savez, que la méta, vous la connaissez, passez pool 3, passez le cap. Et voilà, moi j'ai décidé de passer le cap, j'étais aussi bloqué en, euh, en crédit, donc à un moment j'ai fait le pas aussi. Euh, bref, donc j'ai plein de prochains decks à vous présenter évidemment, dont le deck de Xari que Xari m'a proposé, qui est très très sympa, qui est peut-être même le meilleur deck de la méta. Bref, on en parlera plus tard dans une autre vidéo. Donc, le deck au sacrifice. Donc c'est un deck, en gros, basé sur le fait de sacrifier des créatures. Euh, on va jouer la Nova, quand elle est sacrifiée, quand elle est détruite, on a puissance plus 1. Euh, L'Angel, quand une carte est détruite, elle arrive du deck euh, jusqu'au bord, donc elle, elle, elle s'enlève du deck pour aller sur le bord, donc ça rajoute un 2 de puissance gratuitement. Et au pire, ça nous fait un petit T1. Euh, on a le Bucky Barnes, quand il meurt, il l'invoque le, le Soldat de l'Hiver, qui est un 6 de puissance. Euh, on a le Wolverine, quand il meurt, il est, ou défaussé d'ailleurs, on peut le jouer dans le défausse, il est jouable sur un autre emplacement. Euh, donc il meurt, il va sur un autre emplacement, donc finalement on ne perd pas la carte, et ça marche bien avec Carnage, qui prend plus 2 pour chaque carte détruite. Euh, Venom, carte de pool 3 pour le tout, la seule. En fait, je suis arrivé dans le pool 3, Venom c'est la 2 ou 3e carte que j'ai eue. Je suis tout de suite fait le deck Sacrifice et là je suis passé en quelques heures durant 86 au rang 100. Euh, détruis vos autres cartes sur cet emplacement, ajoute leur puissance, donc très intéressant. Le sabre Taos, quand cette carte est détruite, elle retourne dans ta main, donc en vrai avec Venom ça marche bien, ou avec euh, Carnage. On la renvoie dans la main, on la détruit, elle revient à 0. Euh, Deathlock, euh, j'adore ce skin, euh, détruis vos autres cartes sur cet emplacement, donc pour 3 il est 5 de puissance. Euh, j'ai mis Chang-Chi parce que. En fait, à la base, j'ai mis chang parce que euh, j'avais une quête où il fallait mettre euh, un minion à 4. Et euh, finalement, il était très très intéressant. Mais il peut s'enlever, évidemment. Euh, Iron Man, je trouve ça trop trop bien dans le deck. En fait, le problème dans ce jeu, euh, enfin, le problème qu'on peut avoir dans ce jeu, c'est qu'en fait, on a le prisme en tête, comme ça, bam bam bam, des autres jeux de cartes. C'est-à-dire que les cartes qu'on a au début, les cartes du didacticiel en somme. On va, les cons... on va mal les considérer. On va avoir l'impression que c'est naze. Parce que dans un jeu de cartes classiques, il y a des raretés de cartes. Il y a des communes, des incos, des rares, des épiques, des légendaires, etc. Et en général, les légendaires, les épiques sont meilleurs que les communes, etc. Et en fait, au début, dans un jeu, on joue avec les communes. Et euh, là, le truc, c'est que dans ce jeu, encore une fois, toutes les cartes ont la même puissance. Donc en fait, les premières cartes du jeu, parce que l'Iron Man, il est au tout début du jeu. Où on démarre avec Iron Man, les premières parties de tuto, on va dire. Iron Man, Chavez, et on peut se dire, mais ces cartes, elles sont nulles, on les a au début. Et en fait, elles sont hyper fortes. Donc voilà, il faut, faut vraiment faire attention à ça. Et c'est vrai que moi, j'avais ce truc-là. Iron Man, je ne le mettais pas dans mes decks parce que je me disais, mais, ouais, mais c'est bizarre, je l'ai eu au début, c'est pas très fort. C'est un peu comme si on a une carte, deux cartes de même valeur, mais qu'il y en a une qui est rare et l'autre, elle n'est pas rare. Bon, on va avoir l'impression que la rare est meilleure alors que non. Enfin, vous voyez l'idée. Et euh, donc voilà, il y a la Chavez évidemment parce que ça permet d'avoir. Vous le savez, mais ce n'est pas dans tous les decks Chavez, mais ça permet de jouer. 11 cartes sur les 5 premiers tours, et vu qu'on a un deck un peu de sortie, c'est très intéressant. Donc, euh, si vous n'avez pas Venom, et je vous proposerai la liste sans Venom, je vous proposerai la liste Pool 2. Comme ça, vous allez pouvoir prendre le deck et l'améliorer en fonction. Vous enlevez euh, le Venom, que vous n'avez pas en somme, et euh, vous mettez Clow. Euh, Clo euh, qui est très très très intéressant pour le coup, j'aime bien Clo, euh, c'est une super carte je trouve. Après, vous mettez la carte que vous voulez, mais voilà, je trouve que Clo c'est une excellente carte pour le coup, qui rentre plein dans plein d'archétypes, c'est surprenant, vous pouvez la jouer sur T6, voilà, Clo, je trouve ça vraiment très très cool. Donc voilà, moi je mettrais Clo à la place de Venom. Et sinon, le deck, il est... Ou alors, euh, vous pouvez aussi... Par exemple, vous mettez Clo à la place de Venom. Vous n'avez pas Chang'Chi, vous enlevez. Vous pouvez faire des remplacements. Il n'y a pas de deck building encore. Les dingues sur Internet, c'est de la merde pour le moment. Donc vraiment, faites-vous euh, confiance. Faites-moi un peu confiance euh, aussi, pour le coup. Euh, donc voilà, ça c'est la liste euh, Pool 3. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a une carte que j'ai récupérée il n'y a pas si longtemps. Donc je vais enlever mon euh, Chang'Chi. Et euh, je vais mettre la Death. Death, c'est une carte que j'ai eue il y a euh, vraiment très très peu de temps. Euh, je ne l'avais pas au moment où je suis passé au rang infini. Mais voilà, pour chaque carte détruite pendant cette partie, coûte moins 1. Donc ça, je pense que ça peut être très intéressant. En tout cas, on va jouer dans, avec euh, ce deck-là. On va changer euh, l'overlay. Alors, je ne euh, sais pas encore si le, cet overlay vous l'aimez ou pas. Il y en a qui m'ont dit que c'était super. Il y en a qui m'ont dit que c'était euh, horrible. Il y en a qui m'ont dit que c'était cool. J'ai l'impression qu'il y a plus de cool que de pas bon. Mais euh, voilà. Mais c'est vrai qu'on pourrait mettre la barre en haut, sur le côté, à gauche, en vertical et pas en horizontal. Voilà, bref. Euh... Mais c'est vrai qu'en bas, ça coupe le Retraite. Donc peut-être qu'il faut que j'ajuste ça. Quand bien même. Jouons les amis. Euh, je snap T1, évidemment. C'est une vraie stratégie. Euh... Donc on a 5 mana de plus. C'est pas forcément une bonne chose pour nous. On va faire Nova. On va faire Bucky. Et on va à Carnage maintenant. Je pense que ça a du sens. On peut curver derrière. Ouais on va Carnate maintenant, un peu bizarre mais on vide notre main, il a une carte aussi, c'est vraiment rigolo cette game. On a la desk qui est plutôt cool, elle coûte cher au début, hein. l'avantage c'est qu'on a le petit, euh, voilà, le petit Angel en espérant que le lieu du milieu on ne peut pas y avoir accès. Donc mes adversaires c'est des adversaires pool 3, hein. il y a le Queen Jet réduit de 1 le coût des cartes qui n'ont pas commencé dans votre deck. Ok là c'est strong. Bon, on passe. De hein. toute façon, il va sûrement faire la même. Il est, par... il a part... il est parti en retraite. la fois. Donc oui, Snap T1. Plus... On en a tellement débattu en stream de ce Snap T1. Euh... D'ailleurs, dans le stream d'hier, le stream du... Euh... C'est le stream du 7 novembre. Euh, que vous pouvez retrouver sur Twitch. Il euh, y avait Xari, en fait, pratiquement sur tout mon, mon... mon live. En tout cas, dans le chat. Et euh, on a pas mal discuté justement de oh, du, comment on appelle ça, du, euh, du snap 1. Et euh, c'était assez intéressant, donc je vous invite à. Ok. Je vous invite à aller, euh, aller jeter peut-être un coup d'œil. Voilà, je veux pas faire toute la théorie, je veux pas en parler là. Et puis c'est plus intéressant d'en parler avec d'autres personnes. Là, il y avait le chat et tout. Mais euh, voilà, le snap 1, c'est une bonne chose, alors pas à utiliser tout le temps. Voilà. Euh, et à. Voilà, il faut, faut, faut doser. Enfin, commencer. Si, à utiliser tout le temps, mais je veux dire, à uti... enfin vous n'êtes pas obligé de le faire T1. Et il y a quand même des, des, des subtilités. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant et je le fais 100% du temps T1. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Bon, c'est pas très clair ce que je dis, mais... Euh, ok. Et en gros, les deux points importants, c'est... Il n'y a pas de lisibilité pour l'adversaire. Et si votre run a été bon, faites-le. Mais... Par exemple, on, on ne va pas snapper T1. Donc là, c'est... De bon, toute façon, maintenant, les lieux, vous les voyez, c'est plutôt cool. Plus 2 à partir du 5 ème tour à toutes les cartes ici. Et lui, il met une carte dans la Mimine. Donc, on va aller à gauche. Et on va sacrifier à gauche. Ok. Euh, ouais, manque de lisibilité pour l'adversaire. Il sait pas... Oh. Ça, c'est bien, mais... Je Est-ce que je fais le Venom Ça a pas de sens, juste Carnage Le problème, c'est qu'en termes de mana... Ou alors, je fais Sword à droite. Ça m'ennuie un peu, mais je crois que c'est le play. J'ai peur qu'il récupère le Raft avant moi. Sword contre Sword. Venom, vamos. C'était la carte qu'il fallait perdre. Comme ça, j'ai un T4 avec Colossus. Ah non, je peux pas Carnage à droite. Ça House. On va juste Sabretous à, à droite. Après Carnage, manger ça, ça fait... c'est un petit peu embêtant. Ah, mais lui, il a fait. Ah non, mais il a fait le Brood. Ok, waouh. Wow. Bon, bah, il a gagné le Raft. On va abandonner le Raft. Tant pis. Donc, on va faire. Ça et ça. On fera Iron Man à droite. Et je pense qu'on va perdre cette game, mais au pire, on continuera. Mais ouais, manque de lisibilité pardon, sur l'adversaire. Il ne peut pas vous lire votre main si vous snappez T1. Et deuxième point, vous, euh, si vous avez un bon win rate, vous allez gagner plus. J'ai peut-être déjà dit, mais je le dit. Euh, ok. À gauche, je suis pas mal. Très ah bien, Iron Man à droite. Dépend ce qu'il fait. Après, il a un truc à zéro, faut faire gaffe. Giganto à zéro. Bon, en vrai, Giganto à zéro, on perd. Ouais, bon, là, on a perdu, on va concede. Bon, en vrai, le raft, bon, voilà, on sait, hein, c'est un lieu qui fait gagner. Le premier qui a le raft en général gagne. J'ai pas souvenir. C'est pas un lieu qui est rare, donc c'est-à-dire qu'il arrive assez souvent. J'ai pas souvenir d'avoir perdu en ayant gagné raft. Ou l'inverse d'avoir gagné en ayant perdu euh, raft Vous voyez Donc j'ai pas souvenir de ça Et il doit y avoir des situations où En fait si on a raft et qu'on a un lieu Qui est totalement bloqué peut-être que Et en vrai quand tu as un truc à zéro de surcroît gros Quand vous jouez une carte ici elle, elle retourne dans votre main On va jouer là ici Donc euh, c'est un peu chiant bon, On peut pas y aller en fait On peut pas y aller c'est même horrible. C'est même horrible. Ok. On n'a pas de belle curve. On va Colossus. En fait, ce que j'aime bien dans Colossus, c'est que Bah c'est un T2 de plus. On peut le mettre sur une ligne, le manger et en fait il meurt pas. Ça fait que ça proc avec Nova. Donc euh, c'est pas mal d'avoir des trucs qui ne peuvent pas être détruits. Détruits. Blade. Pour la défausse, Angela, ça me va. On va, on, va on peut deathlock à droite. Into Bucky Carnage au mid. On va faire ça. En termes de mana, vous voyez, c'est vraiment un deck de curve. C'est ça qui est chouette. Mais avec beaucoup de tricks. Ah Nightcrawler. Ça veut dire qu'il gagne à gauche. Et il peut déplacer son Nightcrawler euh, sur le bar de Luke. Et nous, on ne peut pas le prendre le bar de Luke en fait. C'est un peu problématique. Encore si c'était détruisé. Genre une carte est jouée ici, elle est détruite, Bah, il y avait moyen avec Bucky Barnes, mais là non. Donc tant pis. On va faire ça, hein. Bucky Carnage. Il euh, va falloir gagner donc, sur, deux lignes, sur les deux lignes. Ça va être un peu problématique. Ça va être un peu chaud. Là, maintenant je suis pool 3, hein. donc je joue contre des decks pool 3. Donc les decks sont pas forcément meilleurs mais il y a plus de tricks, il y a plus de decks. Bon en général les decks sont meilleurs parce qu'il y a quand même plus de cartes mais. Pas meilleur en termes de puissance de cartes, en termes de synergie. Ah je connais ce deck. Par contre il a mal joué. C'est le, bah, le deck de Xari justement. Je connais ce deck. Euh, intéressant. Bon à gauche on est bien. On fait Venom. On mange ici. Et ça, ça coûtera 7, on pourra quand même pas le jouer. Je pense que je vais juste Taos. Tout Chavez à droite. faut faire gaffe parce que là, normalement, il va faire Blue Marvel. Mais peut-être que Delin, c'est chiant pour lui aussi. Ou alors Squirrel. Squirrel Girl. Iceman, ok. En fait, c'est un deck qui est censé faire Angela. Comment on appelle ça Bishop. Khazar, Blue Marvel Et en fait Il prend pas Killmonger Parce que les T1 Il joue tout sur le T6 Et voilà Donc là je gagne ici à part s'il fait le Blue Marvel Et je gagne à droite Donc écoutez Je vais partir de principe Qu'il n'y a, pla... qu a pas Blue Marvel dans son deck Bon de toute façon C'est 2 pour 4 Je pense que S'il y avait Blue Marvel Il aurait snapé Donc en gros Soit On va voir euh, Blue Marvel a priori Iron Man Je suis ça fait rien Ok. Ok. Donc ouais ce deck là, euh, j'essaierai de vous le présenter vite parce que là je vous, le, je vous en parle presque depuis le début de cette vidéo de ce deck qui est très très intéressant. Donc je vous le présenterai je pense demain ou après demain. Bon moi j'aime bien faire les missions et après je les refresh. Important, les golds hein, doivent servir au refresh des missions. Même si vous mettez un petit billet dans le jeu, essayez de garder vos golds pour les missions. Et pas tout dépenser dans les crédits, acheter des crédits tout de suite. Euh... J'aime bien curver moi, donc je vais jouer mes cartes. T1, T2, T3, T4. C'est important avec ce deck. En vrai, la Chavez dans ce deck elle va bien, je trouve. Même en 9, je trouve qu'elle est cool. Après le, ca... le tour 4 change la position de chaque emplacement. Bon est-ce qu'on fait Carnage comme ça En vrai, on a tellement de sacrifices. Écoutez, on va carnage en flat, comme on dit. Vanilla flat. Enfin, voilà, en de 2 pour 2, quoi. C'est pas, pas très sexy, mais... Donc là, on va deathlock peut-être à gauche. On va deathlock sur Nova, mais c'est peut-être un peu tôt. On va deathlock à gauche. Là, on fait vraiment une sortie horrible. <rire> Après, il y a des decks avec death. Vous voyez la carte, là, qui coûte moins 1 pour chaque sacrifice il y a des decks où euh, on joue pas forcément en sacrifice mais on joue vraiment des petits T1 avec Squirrel Girl et on fait des killmonger pour les tuer etc. Mais après c'est un autre deck. Donc là on va faire quoi Angel, Venom Angel, Venom. En fait l'idée c'est qu'on peut attendre Nova pour la toute fin mais en vrai on sait que notre tour 5 c'est Iron Man et notre tour 6 c'est Chavez. Donc encore une fois il faut curver et en vrai on a un beau T5, un beau T6, enfin... En fait, Chavez c'est pas un très bon T6 Mais c'est très ok Si on arrivait à faire des trucs au, au début Ah Brood c'est fort hein. Brood c'est fort Ça va à droite Ça nous met bien À droite Ça le bloque au mid donc Je pense qu'il y a juste à faire Iron Man au mid Soit que Il faut Iron Man à droite Et Chavez On est à 20 Il aura rarement les 20 Donc on va Iron Man à droite Into Chavez au mid Et je pense qu'on gagne non je suis Iron Man. Bah Après il faut voir ce qu'il nous fait White Tiger Là il est à 16 Et nous on sera à 6 et 9, 15 Là on n'a pas gagné À part si on fait juste Chavez à gauche La question c'est est-ce qu'il peut faire plus Parce qu'en gros lui il va faire quoi S'il fait Odin à droite Il a juste Tiger à gauche Donc je pense que si je... Après est-ce qu'il peut avoir plus que 9 En fait il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont plus que 9 hein. Alors il y en a mais il n'y en a pas tant que ça. Donc je pense que je vais Chavez à gauche. On verra, on verra. Peut-être il va me surprendre avec un truc. Black Panther double la puissance de cette carte. C'est la nouvelle carte justement. Jamais vue, ok. Donc là elle double. Donc elle est à 12. Parce qu'il l'a boosté avec Okoy. Intéressant en vrai. Okoye, pardon. Donc Okoye, en plus c'est la même région. C'est de Wakanda, hein. Okoye. Ouais. Okoye Black Panther. Et bah euh... ben, vous voyez, là j'ai perdu avec la nouvelle carte. Mais en vrai, par rapport aux cartes qui existent déjà, il n'y a pas grand-chose qui me tuait. Hein. Parce que les Infinito tu peux pas les jouer. Après, il y a Giganto. C'est un pool 3 qui est pas mal joué pour le coup de Giganto. Parce que c'est 6-14, donc ça surprend bien. Et euh... pas mal. Pas mal de tout. Sinon il est 8 son truc en fait, mais là vu qu'il a été boosté par Okoye, magnifique. Oh, snap. Magnifique. Euh, ok, donc on a Bucky, Carnage, on a Death, est-ce qu'on arrivera à caler Death C'est un test entre guillemets pour Death. Hein. Euh, je pense que c'est mieux que mon chang Et sans aucune... En fait il y a moins de grosses créas en pool 3 qu'en pool 2 je trouve. En fait il y a plus de synergie en pool 3. Donc on va Bucky, non pas ici parce que les cartes ne sont révélées qu'à la fin de la partie. Juste à droite, je pense. Il a Sunspot, il doit peut-être le jouer le deck. Euh... Le deck de, de Xari. Hein. Oh non. Je <rire> obligé de l'appeler comme ça. Hein. On verra. Green... Ah non, Green Goblin. Votre adversaire prend le contrôle. Ok, bah, c'est plutôt cool pour nous. Green Goblin, c'est une des. Peut-être qu'on peut le mettre dans le top 5 des meilleures cartes du jeu. Pour 3, moins 3 Bon là l'avantage c'est qu'on a le Carnage hein. Pourquoi le susseau ça mange pas de pain Donc là c'est trop cool hein. On a Carnage, on va manger tous ces trucs Bon il est mal tombé en vrai A ça veut... Ça veut... moins, moins qu'il ait Iron Man à gauche Dans ce cas là il gagnera à gauche Mais il a eu de la chance, après il aurait pu avoir death Ok Bon ça va se déplacer. On va Iron Man au mid. Est-ce qu'on essaye de contester au mid Ou alors on ignore Genre on fait Iron Man à droite. On est à 14. Ah ouais non, on a moins 3 qui pique. Deathlock, ça n'a pas de sens. Iron Man au mid. Je crois que j'abandonne à gauche. Que j'abandonne à gauche Et je me bats au mid Avec ça En fait est-ce que lui Il peut arriver à 7 ici Genre il faudrait qu'il ait un 10 Parce qu'il y a un moins 3 Est-ce qu'il a des 10 Pas forcément Sachant qu'il a fait Jubilee Hulk J'ai envie de faire ça Je sais pas si c'est bon Mais pareil Il y a un 2 pour 4 Encore s'il y a un 2 pour 8 bon, lui il va bourriner ah, il a Death, il a gagné. Il a fait le leader. Bon, lui, il a vraiment full pool 3. Pour le coup, il a mis un milliard d'euros dans le jeu. Hein. On n'est pas loin. Hein. Vous voyez, c'est Death. Hein. Lui, il a 16 points. Mais vous voyez, c'était pas mal. Hein. En gros, euh, leader, il copie les cartes jouées par votre adversaire ce tour. Donc, en fait, il a eu 16 avec une carte. Mais vous voyez, on est vraiment pas loin. Je pense qu'il a pas les 16, on gagne. Hein. Avec le death plus... Euh, ouais. game, je pense qu'on va souvent gagner. Et pareil, s'il ne fait pas de Jubilee qui ramène le Hulk... Je mets mon death à gauche et je gagne à gauche. Donc en fait, je gagne souvent. Je pense qu'à droite, il essayait pas de contest. Donc en fait, c'est une game que je vais souvent gagner. Je pense que là, même si on était à 2 pour 8, j'aurais joué la game en termes de snap. Oui, parce qu'à la fin, c'est souvent 4 pour 8 ou 2 pour 8. Si l'adversaire ne snap pas. Et quand c'est 2 pour 8, bon là, il faut bien réfléchir parce que c'est un ratio de 4. Donc euh, jouer un 50-50 pour un 2-8, ça ne m'intéresse pas. Par contre, pour un 4-8, oui. Bref, en tout cas, la Dess, elle était cool ici. Euh, la Dess, pour 6, d'avoir un 12, c'est très très très très fort. Donc, euh, j'ai bien aimé le, le, le gars, si je puis dire. Ok. On va Bucky. Au mid. De toute façon, l'idée, c'est de sacrifier quand même un max de cartes. Donc là, c'est pas dérangeant de sacrifier Angel. Oh Bretos au mid. Et, on va et derrière, on aura Venom qui va manger le 4, le 2 et le 1. Donc il va récupérer 7. Il sera 8. C'est vraiment très très cool, hein, Venom. Tout en activant les capacités. Venom, c'est vraiment un genre de truc que tu peux jouer dans plein de decks. Je pense que même dans un deck avec des Deaths et des Squirrels et tout, je pense qu'il y a même moyen de mettre un Venom. Parce qu'il récupère la stat. Après Carnage, c'est fort aussi. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé dans mon introduction. Mais. Ah, dommage, j'aurais bien aimé jouer ça et ça. Non, enfin, je fais juste ça et ça. Mais ouais, ce que j'aime dans ce jeu... Ah, peut-être fallait mettre Nova à gauche, vu que j'ai plus euh... je ne veux pas manger mon monster. Ah, je crois que j'ai fait une connerie, bref, je vais trop vite. Euh... Ce que j'aime dans ce jeu, c'est que... Pourtant, je ne suis pas un fan de Marvel, hein. moi je suis vraiment un DC-Boy. Hein. Euh... Mais... J'aime... Les... En fait j'aime bien les personnages En fait il y a des personnages qu'on aime plus ou moins hein, que, que d'autres En fonction des, des comics qu'on a lus euh... Encore une fois moi je lis plus les comics d'ici Mais en fonction des films Pour le coup euh, les films Marvel restent quand même euh, très sympas Et j'avoue que Venom Moi j'ai adoré le premier film Le deuxième c'est une purge Mais le premier film j'ai trouvé super cool Et j'avoue que jouer un deck Venom Bah en fait c'est trop agréable Et plus Carnage dedans En fait avoir un Venom et le Carnage dans le même deck, bah je trouve que c'est vraiment sympa et ça rajoute un petit côté genre j'aime mon deck parce que il, il ressemble à euh, ce que j'aime. Vous voyez ce que je veux dire Donc là on va faire ça. Je pense qu'il essaie, il essaiera pas de se battre au mid. Ça et ça. Ah non on fait ça à droite comme ça on prend la droite. Le Marvel un peu chiant. C'est bizarre, il joue Patriote. Patriote, c'est puissance plus 2 à vos cartes sans effet. Ça, ça a un effet, c'est bizarre. Et ça, puissance plus 2 à vos cartes sans effet. Parce qu'en fait, Mystique, elle copie une carte continue qu'il a jouée. Donc Patriote, en gros. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer Death pour 5. Donc ça, c'est très intéressant. On gagne au mid. Je pense que si on fait ça, on gagne à gauche. En vrai, on bourrine à gauche. Enfin, je le vois pas gagner à gauche. On bourrine comme des bœufs. On part là-dessus. Ouais, il peut me surprendre mais.. Ultron. Oh waouh. Wow. Ouais, GG. Lui il est pas armé en pool 3. Bon Ultron je vais vous montrer ce qu'il a fait. C'était très très beau. Bon je gagne quand même à gauche, hein, j'ai raison. <rire> le gars elle le se seum me mais dans la joie. Euh, bon, gros deck hein. Gros deck pareil, poule 3. Et voyez encore une fois c'est pour ça qu'il faut pas analyser comment dire faut pas euh, penser le jeu par rapport au win au lose etc parce que sinon vous allez pas passer le cap des poules 2 et des poules 3 vous allez vous dire ouais mais là avec mes cartes je vais pas pouvoir jouer poule 3 en fait le truc c'est que vous, vous allez construire votre analyse de la méta dans la bonne méta vous voyez c'est comme un gars qui dit bah en set fondamental je connais parfait le set fondamental je suis le meilleur joueur du monde dans la méta set fondamental. Bah, en fait tu es nul Désolé, mais t'es nul, parce que un vrai joueur, il maîtrise le, le, le format standard. Bah, c'est pareil pour le jeu. Alors, Pool 2, c'est encore correct. C'est quand même une méta plutôt cool. Mais c'est vrai que Pool 2, Pool 3, on va dire, c'est les vrais méta du jeu. C'est pas Pool 1, la méta du jeu. Donc, vraiment, ne restez pas Pool 1. Mais bref, Ultron euh, ajoute 4 drones de puissance 1 sur les autres emplacements. Mais En fait, c'est des cartes qui n'ont pas de capacité. Donc ça marche avec le Patriot, et donc avec les deux Patriotes plus avec le Blue Marvel. Donc en gros, chaque carte a plus 5. Vous voyez, donc bon. C'est vraiment les, les cartes qui permettent de revenir comme ça énormément. Voilà. Euh, mais voilà, ce qui est très intéressant, et les prochaines vidéos, vous allez voir, c'est assez chouette. Je vais vous présenter évidemment des decks. Je fais ça, hein, comme ça c'est fait. Euh, je vais évidemment vous présenter des decks pool 3, mais également des decks pool 2. Mais dans les decks pool 3, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de cartes de pool 3. Mais en fait, j'ai avancé dans le niveau de collection. Pour le moment, j'ai 15 cartes pool 3. C'est pas beaucoup 15 sur 90, un truc comme ça. Mais bah, à un moment, j'ai eu deux qui marchaient bien ensemble et j'ai pu faire un deck avec. Et c'est ça aussi. Il faut vraiment penser le jeu différemment des autres jeux. Il ne faut pas avoir la collection pour faire les decks, il faut avoir une carte pour faire les decks. Sur Hearthstone, c'est pas ça. Quand tu as une carte, tu ne fais pas un deck. Ou même magic. Mais là avec ce jeu, c'est que des decks de 12 cartes. Et on va dire, il y a quand même beaucoup de cartes de pool 1 et de poule 2 que tu joues dans tes decks. On va pas aller là. Sûrement aller là. En espérant juste de pas se bloquer ici. Bon, c'est pas grave ça. En fait je voulais. Je me suis dit. Je ne vais pas à gauche parce que si je pioche Nova, j'aurais envie de mettre Nova à gauche. Mais bon là a priori non. Je vais juste Venom à droite. Et Nova à, à Nova je peux pas. C'est un peu embêtant en vrai. Ouais. Je vais être juste Venom. Hein. Venom supérieur à Deathlock. Bon, en termes de mana c'est pas parfait mais c'est pas bien grave. Je ferme mon Venom, j'ai beaucoup de points au... On va voir ce qu'il va voler. Nova oh bah, ok. Très grave je pense Au moins qu'il joue Killmonger Et encore il tuerait les petits squirrels. Donc là on est bloqué oh, Non on n'est pas bloqué à droite On a beaucoup de points Donc là on peut faire Wolverine Ah c'est dommage de pas Sabre -taus Et Deathlock Comme ça, on remange le Sabretos. Bon, en vrai, ça change rien parce qu'on n'a pas de death. Mais lui, il peut avoir peur de death. Et je pense que ça reste OK. OK. Donc, il a l'Iron Man à gauche. Là, vous voyez, le death aurait vraiment pas coûté cher. On aurait pu même le curver avec d'autres cartes. Donc, on a le Wolverine à droite. On a le Sabretos. Et là, on a la Chavez. Donc, est-ce qu'on bourrine au mid Je pense qu'à droite, il peut pas revenir. Il y a, il y a 13 points. C'est trop difficile. Et au mid, en vrai... Bah, on n'est pas si mal. Après, il y a peut-être un play avec Nova au mid qui est peut-être supérieur. Bon, Je pense pas. Ça gagnerait à droite. mais Ou alors, on se dit à gauche, il va abandonner. Et En vrai, il a quoi Il a Rino peut-être dans son deck Rhino il est gros quand même. Hein. La question, c'est est-ce qu'il va bourriner au mid Ou alors, on fait un truc style. Ça et ça. Dans le sens où s'il si bourrine à gauche, genre s'il si fait Rino à gauche en imaginant que nous, on va à gauche, bah on gagne quand même au mid avec sa Brotos. 4 contre 2. S'il si bourrine au mid... On gagne quand même à gauche parce qu'on dépasse. À moins qu'il fasse petit à droite, petit à gauche et qu'il gagne sur les deux lignes. Mais en vrai c'est plus... Je pense que c'est plus rare en termes de probabilité. Je pense que très souvent à sa place, soit je prends un 50-50, soit je bourrine au mid, soit je bourrine à gauche. Et là, le fait d'avoir le petit Sabrotos en main à 0, vous voyez c'est le côté surprenant qui est très très strong. Ça va super vite, globalement. Des crédits, on gagne, je crois, c'est 5500 par semaine. Ouais, c'est énorme. Hein 5500. Euh... Sachant que tu peux pas dépasser les 5100, je crois. Parce qu'à à un moment, le jeu, il te dit, que tu peux pas dépasser. Il va falloir que tu passes pour le supérieur, mon grand. Ok. Oh, c'est cool, on a la petite forge qui rentre bien dans une curve. Blade sur Captain Marvel. Waouh, Captain Marvel et Blade. Attends, si je joue Blade, c'est quand même un deck défausse. Après c'est peut-être Typiquement c'est des decks pool 2 Vous voyez Où c'est Blade Joue des fausses. Et le gars il a eu la Captain Marvel en pool 3 Et il s'est dit Je la mets dans mon deck J'ai fait pareil avec Serra Serra c'est la première carte que j'ai eue en pool 3 Je l'ai mis dans tous mes decks Bon c'était un, ça faisait rien Parce que C'est des decks Il faut jouer des synergies on va dire euh, C'est ça hein. Et Et c'était euh, Comment dire mais ouais, j'ai testé la carte, quoi. J'ai testé des decks avec Serra. Bon, après, voilà, j'ai sûrement les cartes pour faire un deck avec Serra. Mais, vous voyez, on peut jouer pool 3, avoir un bon win rate sans avoir énormément de cartes pool 3. Je me répète, mais c'est quand même important. Donc, on va booster le Sabre Taos ici. Dans de sabre, en vrai, puisque mon accent est tellement horrible que je devrais dire dans le sabre. Et il reviendra à 600 mains. Donc, là, on va faire Carnage à gauche. Wolverine au mid. À moins qu'on le resacrifie. Il y a peu de chances qu'on le resacrifie. On le resacrifie, re pardon. Parce qu'on va sûrement faire Iron Man into Death. Vu qui coûtera 6 mana. Donc je pense que je vais faire Wolverine à droite pour le révéler à la fin. Vous voyez Parce que là, je connais ma curve. T5, T6. Le seul X, c'est que ça booste pas ma carte. Et le côté. Caché comme ça, ok. Donc on est devant à gauche. Ah non, on est derrière à gauche. Donc on peut faire Iron Man, comme ça, ça nous fait passer... Attends, il n'y a pas un play avec... On va juste faire ça. Ou alors on va à droite. Comme ça, on gagnera à la droite. On mettra juste Sabretos à droite, on gagnera. Et on fera Death à gauche. Et en fait, on ignore New York. Donc je vais faire ça. Comme ça, j'aurai 7 plus 3, donc j'aurai 10. Donc j'aurai 20 avec Iron Man à droite. Et en fait j'aurai 12 plus 9 Donc j'aurai 21 à gauche Donc 21 je pense que ça me fera gagner Je suis Ok donc lui va au mid mais c'est bizarre Ça avait pas trop de sens Après il aurait pu aller à gauche et se déplacer Mais en fait quand il y a New York Il y a plusieurs stratégies Soit on joue méga tricky soit on n'utilise pas New York Et moi en général je n'utilise pas New York Parce que ça me fait faire des erreurs Donc je vais faire ça et ça À moins qu'il aille à droite je sais pas s'il va à droite. J en en termes de points, il a 5 cartes en main, donc Strong Guy ça marchera pas. Je pense que je fais ça. Il peut avoir les 12. Je pense pas. De toute façon il est obligé de mettre au mid. Sinon son Iron il est à 0 et sert à rien. On va voir ce qu'il va faire. Donc vous voyez, il bourrine au mid, c'est rare, ok. Iceman, ok. Donc nous on n'a pas utilisé New York et on gagne. Et vous voyez on a... Là on a vraiment fait une belle game parce qu'on a posé Wolverine au bon, au bon endroit et on savait qu'avec Sabrotos on gagnait tout quoi. Et vraiment Iron Man c'est incroyable. Victoire. Iron Man c'est incroyable. Et vous voyez là le fait d'avoir snap T1. que Le gars en fait il savait pas trop. Il s'est dit je suis bien. Parce qu'en fait il avait aucune info sur notre snap vu qu'on a snap T1. Si on avait snap T4... En mode, putain j'ai une curve, j'ai Wolverine là, Iron Man, euh, Death, 12 pour 6. Et en ouais, je gagnerai, je vais gagner, donc là je snap, bah, l'adversaire il aurait peut-être pas snap et on n'aurait pas gagné 8. Là il s'est... Oh, c'est un peu enflammé. Alors que, on allait très souvent gagner. En tout cas, elle est validée, hein, elle. Franchement, elle est vraiment vraiment cool. C'est vrai qu'à l'avoir en main, ça bloque un peu les synergies. Peut-être qu'il faudrait enlever Chavez et mettre elle et rajouter un sacrifice. Mais après, j'ai pas de carte sacrifice en plus. Et dès que j'en trouve un en pool 3, je le rajoute. Vous voyez, je vais améliorer petit à petit mon deck. Partie du principe que tout le monde n'a pas toutes les cartes. Oh, ça c'est bien. Tout le monde n'a pas toutes les cartes, donc c'est important de ne pas vouloir tout avoir pour jouer les cartes. Donc vous. Vous avez un deck qui vous manque une carte, vous ne dites pas non je vais pas le jouer parce qu'il me manque une carte. Non, ça marche pas comme ça. Oh super. Super super ça. Elle coûte pas cher elle. Hein elle coûte pas cher. 6 mana. 5 même. Ok. Carnage, mais Carnage ça marche pas à gauche, donc on va Sabrotos Carnage into, ah non je peux pas Iron Man, Est-ce grave, après je peux juste Sabrotos, ou alors je fais juste Iron Man à droite, Pour Iron Man à gauche et je dis j'ai gagné à gauche. Tour j'ai quoi En fait faut essayer de calculer Ah non mais le prochain tour je pourrais Iron Man mais pas Iron Man et Death Ah je pense que je vais juste faire Iron Man ici à gauche Et passer je suis pas envie il lui donner des cartes Encore moins en Iron Man Pour Iron Man à droite, Iron oui ils ont Iron Man New York C'est parce que c'est thématique, il, il vit à New York Iron Man, <rire> c'est c'est ça non Ok, donc prochain tour On a la Chavez, donc je pense qu'on va juste ah ouais, mais death, je lui donne une bonne death. embêtant. Tant pis, je lui donne death à 12. Je pense que c'est pas choquant. Il gagne jamais à gauche. mais ça, de toute façon, j'ai Sabretos. Donc je vais faire juste death au mid. Into Chavez, Sabretos en espérant gagner. Flow. Après, au pire, on se déplace à New York et on fait un trick, ça, hein, mais pense pas hein. en vrai euh, si je fais juste ça ça et ça c'est gagné non c'est souvent la bonne stratégie de jouer que deux lignes sur trois après il y a des decks qui ont cette caractéristique là typiquement le deck avec claw avec euh, je sais plus un warpass je crois qu'il s'appelle comme ça qui a, qui est 4, 5, enfin qui est pour 4, 5 et plus 4 si on joue que sur deux lignes. Et en général, de toute façon, quand il y a Iron Man, il faut laisser et c'est comme... En fait, là, c'est vraiment situationnel aussi parce qu'il y a Iron Man et qu'il y a New York. New York, j'ai pas envie de jouer avec New York, donc je la laisse de côté. Et bon, Iron Man, on essaye pas de se battre quand il y a un Iron Man, on peut trop se faire surprendre. Donc en fait, en jouant comme ça, je baisse la probabilité, de... pas de perdre, mais de, de jouer sur la RNG. Ouais, il peut concede, il peut jouer le 4 pour 8. En vrai, s'il si considère que c'est un 50-50, je sais pas ce qu'il a en main, mais s'il si se dit c'est un 50-50, la game 4 pour 8, c'est ok. Vous Et 2 sur 8, non. Ouais C'est comme au poker en soi. C'est une histoire de cote, quoi. Là, est-ce qu'il a la cote pour jouer un 50-50 Je pense pas que ce soit un 50-50, je pense que je vais le massacrer là, mais. On verra. Bon, il va trop à, à droite déjà. Mort, il a fait n'importe quoi le gars, non? Attends, il, a, il, a, il a la magie à droite, c'est pas possible. Bon. Spectrum. Ok, bon, il a, en vrai, il a 21 au mid. Moi j'ai rajouté vraiment beaucoup avec Death, Lézard, sabrotos Mais. Vous voyez, ça monte vite. Hein. Enfin, ça monte vite. Non, on a commencé à 70, mais on a pris des moins 8 dans le visage. Mais on a pris vraiment des moins 8 qui étaient un peu sick. Oh, waouh! Attendez. On récupère, on re-récupère chaque saison. En fait, ok. En fait, dans ma tête, je récupérais pas chaque saison. Enfin, vous voyez, à, un moment, à partir du moment où on, était déjà, euh, on avait déjà passé le cap. Mais c'est trop bien ça. Ça, pour le coup, je savais pas. Ok. Ah, ça c'est vraiment vraiment cool. Bah écoutez, on va ouvrir des. des et on a une variante. Bah c'est pas mal d'avoir une variante. Rino, Rino il est toujours moche. On, va, on, va, on a une variante. En, en fait, la variante va nous permettre de. Avant la fin de l'émission, de, de je vais dire. Avant la fin de la vidéo, on, on utilisera les 1900. Pour euh, ouvrir de nouvelles cartes ensemble. C'est vraiment trop agréable ça dans un jeu de cartes d'ouvrir des cartes. Encore dans un.. Je, je, je, je radote un peu, mais dans un jeu de cartes traditionnel, ouvrir des cartes, c'est bien, mais tu te dis, bon ça change rien, je pourrais rien faire avec, il me faudra plus de cartes. Mais là, juste, justement, vu que c'est différent, il y a un plaisir qui est décuplé. C'est cette carte-là, c'est toujours un waouh, j'ai un nouveau deck. Waouh, j'ai un nouveau deck, vous voyez Incroyable, non? Burk. Bon maman, elle est horrible. Typiquement, le. Vous pouvez ne pas snap T1 quand vous avez des mains comme ça. Moi, je le fais quand même par réflexe. Dès qu'il y a un lieu chiant, moi, je snap aussi. De toute façon, je snap tout le temps. Mais de base, quand il y a un lieu chiant, l'adversaire, il peut se dire, il a snap pour le lieu. Bon, c'est bizarre, mais admettons. En tout cas, le snap T1 vous fait gagner pas mal de games par des coincides. Hein. Je dirais une sur 10. Là, ça nous a déjà fait gagner deux games. Mais globalement, je dirais une sur 10. Au moins une sur 10, Minimum. Ou l'adversaire vous, vous, vous faites clic T1 et il a peur et il s'en va. Bon, c'est bizarre, mais. Attends, mais c'est. Ah merde, j'ai oublié de cliquer pardonner, c'est moi. Bon. Pas mal ça. Hein en vrai, on, a, on avait une main horrible. Et là, maintenant, elle est vraiment trop bien. Parce qu'en fait, on a Iron Man sur le Nexus. Le Nexus, c'est le genre. Enfin, c'est vraiment le. Il est classe d'ailleurs, le Nexus. J'avais jamais vu ce qu'il y avait dedans. En fait, ça t'amène dans un truc bizarre, pareil. Ouais, Iron Man, c'est trop bien, parce qu'en gros, les... la puissance ici c'est... va sur tous les emplacements. Il faut juste gagner le Nexus pour gagner la partie. The Hood. The Hood, ça lui donne un 6 de puissance, je crois, en main. Après, en termes de. Je fais quoi Je fais Deathlock. Ah, je suis pas bien dans cette game. Hein. Into Death. In... Ouais, je fais juste Deathlock, Into Iron Man, Into Chavez à droite, en espérant que ça suffise. Et ça me plaît pas de faire ça. Hein. Le problème, c'est que je peux pas jouer ma Death. Deathlock. Ouais, dommage, on est, on est à 1, mais on peut pas, hein. Wolverine Venom, ça n'a pas trop de sens. Donc c'est juste Iron Man. Bon, c'est un, un peu une game naze là où on fait juste de, des gros monstres. Si on n'est pas Nexus, je pense qu'on avait vraiment 100% de perdre. Là, en vrai, Iron Man into Chavez euh, On est à 11, on passera à 20, on passera à 40. Est-ce que lui, il peut faire 40 en deux tours Normalement, non. Euh, si, ouais, après il peut jouer en champ 13, des choses comme ça. C'est bizarre, il va à gauche, je comprends pas ce qu'il fait. Winger, mais pourquoi il va pas à droite Enfin, il va détruire le terrain à la fin. Je pense. Je pense qu'il va détruire le terrain à la fin. De toute façon, on le prend ce truc. Mais en vrai, là, typiquement, si jamais il snap, et qu'il joue un 2 pour 8, Alors, vous allez me dire, ouais, mais l'adversaire il peut bluffer. Et en vrai, s'il snap à ce moment-là, alors qu'il a fait ça, ça veut dire qu'il a un casse-terrain. Et qu'en gros, en détruisant le Nexus, il gagne ici, il gagne là. Vous voyez Donc, voilà, s'il snapait, je, je, je partais. Je considère, c'est comme au poker, il y a plus de chances que l'adversaire ne bluffe pas qu'il bluffe. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment... Enfin, c'est assez bateau, quoi. En gros, on part du principe qu'à partir du moment où l'adversaire... Enfin, qu'on est vraiment devant et que l'adversaire il snap à la fin, bah, c'est qu'il y a un truc qui va nous arriver. Si on connaît pas le truc, il faut rester dans la game. Comme ça, on le connaît ensuite. Et si on se dit, ah, ça, ça nous bat, c'est vrai. Ah, zut. On essaye de gagner au mid. Ouais, Hulk, euh, il pas envie de perdre le ah, Nightcrawler, non Lucky Barnes. Je veux pas gagner au mid. Bah, en vrai les Hulk sera toujours meilleur que des sacrifices. Hein. Bah oui et non mais... bah, c'est con mais là j'ai deux. J'ai deux Hulk, il en a qu'un. Bah, je... Là pour moi c'est une erreur ce qu'il a fait. Bah, je gagne la ligne en fait. Juste avec deux petites créas. Maintenant je peux essayer d'aller que sur une. C'est quoi Deathlock à gauche Ah merde, je peux perdre là. Ah, j'ai perdu à gauche. Après, il peut pas aller à droite non plus. Donc en fait, si on a vraiment beaucoup de points au mid, mais je pense que ça va être ça, non À moins que ça, ça coûte vraiment pas cher et qu'on puisse le jouer genre à 3 mana. Si je fais Colossus Venom... Je mange les deux, ça coûte 5, donc ça marche pas. Je pense j'ai Iron Man au mid pour faire vraiment beaucoup d'écart au mid. Et en fait j'abandonne à gauche en me disant il peut pas aller ici. Il peut il gagne. Et Chang-Chi, il gagne. Donc il y a plein de spots qui nous font perdre, mais je prends ce risque-là. Je suis Iron Man Black Panther. la il a snap donc on est en 2 pour 8 on est en 2 pour 8 ici donc ça veut dire qu'il peut aller ici genre avec Kolo est-ce que nous il y a moyen de le surprendre à gauche en fait on a trop d'avance au mid là on a 8 9 10, 11, 12 ah et lui il est à 12 aussi ah dommage on est pas loin ce serait bien Colossus Venom mais ça me fait que 8, 9, 10, 11, 12. Ça me fait 12. Donc ça fait égalité à gauche. Je gagne au mid et il gagne à droite. Ouais, en vrai. C'est ok, non On fait ça Il vas faire quoi Enchant Chang-Chi Un truc comme ça. Bon, s'il fait Chang-Chi, il gagne. Hein. Et bon, je, je veux voir le play là, en vrai. va à droite. Ah, il va sur les deux lieux et il gagne à gauche. Ok. Donc, vous voyez, là, c'est bête parce qu'on a perdu... Vous, vous allez me dire, ouais, mais Fichou, t'as perdu 8 et tout. Mais j'ai récupéré une information qui est très intéressante. Vous voyez, pour moi, ça allait souvent être des cartes parce que j'ai le raisonnement en pool 2 encore. Hein. Je, je, je suis un novice dans le pool 3. Ça fait que deux jours que j'y suis. Euh, dans ma tête, il y a de l'enchantresse pour lui. Mais ce serait pas forcément suffisant. Il y a du Changchi, il y a des cartes comme ça. Et c'est vrai que j'ai pas considéré dans mon... Dans mon thinking process, le, lui, il a Arnim Zola. détruit une de vos cartes sur cet emplacement. Ajoute des copies aux autres emplacements. Donc ça lui a permis de... Voilà. Avec Black Panther, ça marche bien. Il a Black Panther ici, Black Panther là. Donc euh, GG. OK. Donc ça, vous voyez, c'est intéressant. C'est une information qui coûte que 4 points. 4 points, on s'en fout. De hein, toute façon, euh, globalement, si, si vous avez un deck correct et que vous jouez bien, vous passerez en infini. Donc ça ne change rien. Ça, ça se joue pas à 4 points, quoi. Et, euh... Et en vrai cette information Si un jour il y a des tournois Si un jour le ladder a beaucoup plus d'importance Là par contre bah, Cette information là elle va, avoir, elle va avoir beaucoup de valeur Donc voilà Et sympa l'Arnim Zola j'avoue Avec Black Panther ça marche bien Avec Black Panther ça marche super super bien C'est incroyable même Oh non il a tué notre Bucky Barnes Iceman c'est trop chiant enfin, il a décurvé notre Bucky Barnes Il faudra un T2 là <rire> Bon on a de la chance Okoye, okoye en plus c'est super bien C'est vraiment un truc qui rentre bien dans plein de decks Vous pouvez mettre, même mettre Okoye dans votre deck Franchement si vous voulez Enfin mettez ce que vous aimez Mais c'est vrai qu'Okoye c'est une bonne carte de pool 2 Ah c'est vraiment ça c'est long hein, pour y aller. Bon, ça a quand même du sens, mais faut y aller. Hein. Faut y aller, je crois. Il va pas du tout. Ouais, on va y aller avec Colossus Carnage. Wolverine Carnage. De toute façon, on les aura derrière. Ouais. Donc, il est à 2. Il faut qu'il rajoute 2. C'est cool, la DS à 5. On peut la jouer maintenant. Ah non, ah non mais ça changerait, rien. Hein. J'y suis, je suis, suis bêta. Donc en fait je fais ça. Non, pardon. Sabretos. Euh, on va plutôt booster Forge, pardon. Sabretos, boost, euh, euh, enfin Forge plus 2 pardon, qui booste le dent de sabre. Into Venom. Pourquoi il est pas allé au raft? Attends, mais qu'est-ce qu'il nous fait, ce gars bah, En vrai, on a un truc horrible. Galactus, c'est infâme. L'animation est dingue, mais... Bon. Après, c'est toujours un 3 pour 0, mais c'est vraiment pas très bon. Par contre, à droite, on gagne. On a un énorme Venom. On a la Indes qui coûte pas cher. C'est plutôt bien. On peut la curver avec d'autres choses. ne pas obligé de Chavez. On va voir. Donc Il va faire le truc là vous croyez avec Arnim Zola Il fait ça, il me défonce hein. bah, de toute façon on va voir. C'est hein. quoi Ça qui gagne à gauche, forcément Ça qui gagne à droite. Ah on est déjà en train de gagner à droite. Là il est à combien 12 et on fait ça et ça. On est à 4 plus 10, on est à 14 et on met lui à droite. On a un peu partout. En vrai, ça change rien. Si l'Arnim Zola il nous éventre. Mais on veut le voir. Bah, par contre, il aurait du snap. Il gagnait 8. En vrai, s'il si snapait, vous voyez, j'avais l'info. En vrai, c'est peut-être le même. J'ai même pas fait attention. J'avais l'info d'Arnim Zola. Donc, si ça avait été le même. Mais vous voyez, ça, si par exemple, si c'est un peu plus joué, il va falloir un peu plus jouer les... les... Euh... Euh, Chang'Chi. C'est peut-être le même. Hein. C'est peut-être le même adversaire. Je fais une petite dernière. Ah oui, petite dernière. Et après, il faut qu'on ouvre... Qu ouvre les cartes. Pas oublié, pas oublié. J'en peut-être en l'air parfois. Ok. Bon j'aurais pu aller à gauche, c'est un peu pareil. Peut-être fallait même Angel au début. Faut voir. Euh ouais, j'en ça? Un peu chiant. Après, euh, vaut mieux Angel que Nova. Sabretos, On va Sabrethos au mid, non Ça a l'air cool. Ok. Bon, c'est pas très grave ça. Ça va rentrer dans notre curve à 4. Boom, boum diminue de 2 L, on récupère le sabre -toss en sans main le dent de sabre pardonnez ah dommage en vrai c'est chiant hein, finalement euh je fais quoi ça ah, et ça ou alors je bouffe mon angel mais en vrai lui dans tous les cas il coûte 6 donc c'est bon ça suffit on fait ça et ensuite on fait on ignore au mid je pense on aura Iron Man into Death. Donc belle combinaison. En de points, je sais pas trop. Mais... Ça, on pourra le mettre où on veut, donc c'est méga tricky. Ah, le Deathlock, écoutez. Il n'y oh, a pas moyen de faire un truc genre. Là, si ça, si coûte, euh, ça coûterait combien Si on mange 2 créas, ça coûte 4. Ouais, mais 4 on ne peut pas Iron Man et ça. Ouais, juste Iron Man à droite. Ça nous fait 8. On va Sabretos. Sabrotos. On est sûr de gagner. Ça fait beaucoup. Il va essayer de se battre à droite. Ah. Dommage. Mais je pensais qu'il allait essayer de se battre. En vrai, il n'avait pas forcément de retard. Ok. Donc là, on a Death. Et où la mettre Bah là, c'est un 50-50. C'est-à-dire que s'il snap, ça fait 2 pour 8. Donc je prends pas le 50-50. moi dans ma tête, si je fais death à gauche, j'ai gagné à gauche. Si je fais death au mid, j'ai gagné au mid, mais faut qu'il aille sur l'autre ligne lui. Sachant qu'il a Wong. Wong il veut faire quoi avec Wong Il va jouer un. Qu'est-ce qu'il peut jouer Moi j'irai bien à gauche. Puissance plus 3 aux cartes avec la. Ouais. La puissance la plus élevée. Bon c'est 2 pour 4, donc là il faut... je pense que c'est ok de prendre le, le fameux 50-50 si je puis dire. Après c'est pas forcément 50-50, hein. il peut m'inventer un truc qui fait qu'il a 100%. Mais bon il a pas 100% sinon il aurait... Ouais. Sinon il aurait snappé. Ok, donc vous voyez au mid ça faisait un peu peur avec le Wong qui double les effets révélés. Je vous ai pas montré Thor, ajoute une carte Molnir à votre deck. Pour 3 il est 4, Molnir c'est pour 0, il donne 6 de puissance à Thor est très très cool. Bah écoutez j'aime bien ce petit deck, très fort d'ailleurs hein, pour le coup je suis quand même rends infini c'est quand même en moins de deux semaines de jeu, ça reste quand même euh, je trouve une belle perf. Hein. Donc là maintenant on va on, on va changer d'overlay pour, euh, pour voir les cartes. Euh, donc l'idée c'est d'essayer d'arriver enfin voilà la théorie c'est d'arriver à améliorer une carte au max parce que quand elle est au max elle crée une autre on va dire un autre skin d'elle et cet autre skin commence donc à 0 donc vous pouvez l'améliorer à 25 l'autre et 25 c'est un point 100 points enfin 25 crédit euh, crédit euh. oui 25 crédits c'est un point 100 crédits c'est deux points donc vous voyez si vous avez plusieurs skins vous voyez l'idée voilà on le fait pas nous mais bon, par contre on va pas aller dans du 25 sinon ça va être un peu long en plus à chaque fois ça nous emmène là donc on va euh, Aller les, sur les grosses. Non, lui il est petit. Je pense que lui il doit être gros. 200. 200. Il a 140 points donc on va améliorer l'unslow à fond. Ben, ça va nous prendre presque tout notre gold. Hein. Enfin, nos... Coffre du collectionneur. Oh non, on a eu des boosters. Oh, j'ai envie de mourir. Ok. 400. J'aime pas trop en fait les skins comme ça moi. Avec les pixels là. Ça me fait penser à un jeu comme ça qui était pixelisé. Qui était pas incroyable. Oh de l'or Mais je suis maudit sérieux. Parce que l'ordre est aléatoire. Hein. Il nous reste 1000. Et vous voyez là on est à 500. Donc 500 je crois que c'est le max. Donc là maintenant je vais avoir euh, une, un autre. Je pense un une slow hein, si j'ai pas de bêtises. Ou Alors je dis des bêtises. Ah, deux d'un coup. Invisible Woman. La femme invisible. C'est comme un fil invisible, euh, mais en forme de femme. Les cartes jouées ici ne sont révélées qu'à la fin de la partie. Bah, écoutez, euh, c'est assez tricky. C'est très très tricky. J'aime bien l'idée. Je sais pas dans quel deck ça peut rentrer, mais j'aime bien l'idée. Oh non, mais des crédits, mais toute ma vie. Et donc là, vous voyez, on va cliquer et on va récupérer un autre onslaught. Et cet autre Unslow. Voilà, on peut peut-être peut peut pas le faire tout de suite, mais en gros, on va pouvoir l'améliorer à 25 pour. Vous voyez Ouais. Amdal. Bon, après, j'aimerais bien améliorer des cartes que je joue. Alors, Blue Marvel, c'est un truc que je joue dans tous mes decks. Enfin, pas dans tous mes decks, mais. J'adore la carte. Je le trouve vraiment euh, classe. On va avoir un autre coffre, je pense. Ouais. Les points, ça part vite, hein. On a déjà plus de points. Et on va avoir une nouvelle carte. Et là, on est, il nous manque 500. Ultra amélioré. Cool, cool. 8 points. Bam, bam, bam. Oh non, des crédits. Des crédits, mais ça veut dire que... On a 375. On ne peut plus l'améliorer. On va améliorer un peu elle. Et on va essayer d'aller chercher la dernière carte qu'on qu va pouvoir. Ok. Spider Ouh ça croustille le crustacé Spider-Man. Vos adversaires ne peuvent pas jouer de cartes sur cet emplacement au prochain tour. Euh, bah, en vrai, ça ça se rajoute à mon deck lock. Hein. Je vous avais présenté il y a 4-5 jours un deck lock avec euh, Storm avec Professeur X. Et là, maintenant il y a Spider-Man. Spider donc, on peut vraiment loquer un lieu. Super sympa. Là, je vais pouvoir créer plein de decks avec ça. Donc, ça me plaît bien. On a 275. On continue. Même si là, on aura sensiblement plus de trucs quoi que, quoi que. Et en vrai, quoi que hein il nous manque combien Il nous manque 4 points, on est à 75 donc euh, au pire on a 3 fois 25, donc ça fait que 3 points donc on va s'arrêter là les petits loups merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, euh, donc voilà je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt et ciao tout le monde